Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, et euh, on vient d'avoir une très bonne introdu introduction de notre sujet grâce au cosplayers juste avant qui ont parlé déjà de soft skills et du coup on va surfer sur cette vague là, en parlant de cette fois des soft skills dans les jeux vidéo. Ouais on a cru comprendre qu'il y avait des joueurs dans la salle normalement ce soir. Ouais, il y en cette... a même qui arrivent à nous entendre. Du coup cette conférence ouais. elle est pour vous, donc si vous voulez vous, vous rapprocher, ça peut être super cool. Ah tu peux amener ta pizza. <rire> Est-ce qu'il y a des joueurs pros dans la salle? Ouais, il y en a au moins deux. Est-ce qu'il y en a qui coup... veulent le devenir? Je fais ton job. Ouais, tu fais mon Allez, job. Désolé. Euh, et qu'est-ce que qu'est-ce que vos parents pensent de tout ça? Parce que, en fait, bon, bah, le jeu vidéo. On a entendu parler des Meuporgs pour MMORPG. Euh, on a eu Nagui, qui compare, euh, n'est pas capable de concevoir qu'un joueur de jeux vidéo peut aussi lire des livres. Et on a eu euh, Monsieur Decaune, qui nous a fait une très très belle citation. Il a dit qu'il fallait vraiment rien avoir à foutre dans sa vie pour regarder d'autres gens en train de jouer aux jeux vidéo. Ça, ça vous saoule pas un peu nous, nous, ça nous a pas mal saoulé en fait. Et comme il y a quelques semaines, on est encore retombé sur un énième article qui explique que les mots, tous les mots chez les jeunes viennent des jeux vidéo, ben, on s'est dit qu'il était temps d'agir. Qu'est-ce que tu geek devait intervenir Vous connaissez pas qu'est-ce que tu geek À part toi. <rire> Merci. Sinon, c'est normal pour les autres. Mais ça va venir. Exactement. Qu'est-ce que tu geeks Passez-nous bah, deux, Flo et Tom. Et euh, Notre binôme s'est donné pour mission de vulgariser l'informatique sur Internet, à travers notamment des vidéos, libres de droit et accessibles à tous. donc euh, Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci. Et du coup, cet article nous a donné l'idée de s'emparer se, de ce sujet et d'en faire une conférence. Et euh, on s'est rappelé que dans notre super école d'ingé... UTT avait... On avait euh, un événement annuel, l'UTT Arena. Ça a pas mal changé depuis que nous, on participait à l'UTT Arena. Ça a quand même vachement évolué. Ça a pris une telle ampleur. Ça, en, en 2003, on était moins de 100 dans une petite salle d'examen. Et il n'y avait pas Internet. Et quand je dis qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Internet dans l'école. Et aujourd'hui, là, mais ça prend tellement de place. puis Vous allez être tellement nombreux. Tu sais plus ce que c'est là-dessus. Bah si, je sais ce que c'est. <rire> euh, donc, bah, comme on connaissait l'existence de cet événement, on s'est dit qu'on allait reprendre contact avec l'UNG. L'UNG, c'est l'UTT Net Group, c'est les gens qui organisent tout ça pour vous. Et euh, bah, ils nous ont gentiment accordé un petit peu de temps pour vous parler de tout ça sur scène. Ouais, on en a parlé avec Chloé, qui est juste là, et euh, bah, elle a accepté. Et du coup, bah, il a fallu qu'on se mette à écrire cette conf. Et, moins, euh... moins de 0,1%. Ouais, okay, direct. Moins de 0,1% des joueurs finiront par en faire leur métier. Et pourtant, 100% des joueurs apprennent des compétences utiles dans leur futur métier, sans même s'en rendre compte. Donc on a, on a décidé de vous parler de ces compétences que vous êtes tous en train d'acquérir là pendant, pendant que vous jouez à l'UTT Arena et dont vous n'avez pas encore conscience. Autrement dit, quelles soft skills apportent les jeux vidéo alors, euh, soft skill en français, on pourrait dire euh, compétence comportementale ou savoir-être. Et il euh, y en a une pléthore, mais on peut parler de la confiance, de la gestion d'équipe, de la communication, du, de la motivation, j'en passe, et des meilleurs. Bref, tout ce qui ne fait pas exactement votre métier, mais qui est nécessaire pour pouvoir l'exercer correctement. Et pour rendre ça euh, plus concret, plus palpable, plus tangible, on est venu chacun avec un exemple et euh, bah, moi, c'est toi, mon exemple, Thomas. Ouais, il a fait dans l'originalité. Euh, ouais, euh, du coup, euh, je vais te demander, évidemment, euh, maintenant que j'ai mis une belle photo de toi, de te présenter, s'il te plaît. Voilà, ça, c'est pour la photo dossier. Euh, bah, alors, j'ai commencé euh, ma carrière professionnelle en étant diplômé euh, ingénieur à l'UTT. Ouais. Ça, c'était en, en 2008. Et ensuite, après ça, en 2012, bah, avec Florent, déjà, j'ai créé une entreprise, une première entreprise. Et euh, plus récemment, en 2017, on a décidé de devenir vidéaste et de créer oui. cette chaîne « Qu'est-ce que tu geeks oui. ?». Et euh, avant ça, et en parallèle de tout ça, euh, bah, j'ai beaucoup joué à des jeux vidéo. Okay. Et comme c'est un petit peu le, le support de notre conférence ce soir, je vais, je vais commencer en vous parlant d'un premier jeu vidéo, c'est Counter-Strike. Oui. Ok, Counter-Strike. Va pour Counter-Strike. Et qu'est-ce que CS apporte à ton quotidien d'ingénieur logiciel, Tom et eh bien alors, Counter-Strike, c'est un truc qui permet d'apprendre la gestion d'équipe. La gestion d'équipe Ouais, ouais, ouais. Ben, je me souviens, euh, ma première partie de Counter-Strike, euh, c'était en 1999. On avait l'habitude de faire des LAN avec des amis euh, sur quelques FPS. Donc voilà, les LAN, à l'époque, ça ressemblait à ça. Très belle nappe. Ça a un peu évolué aussi. Euh, donc, on, donc on avait l'habitude de jouer à des FPS, on nous a présenté Counter-Strike, on nous a dit, c'est deux équipes de 5 qui s'affrontent pour désamorcer une bombe ou, ou la faire exploser. Simple. Et comme on avait l'habitude de ces jeux-là, on s'est dit, bah ça va être facile pour nous. Et Eh ben, on a fait nos premières parties, et on s'est fait éclater. Donc le premier truc qu'on a appris en jouant à Counter-Strike, c'est l'humilité. First achievement. En même temps, on peut pas arriver en terrain conquis. Non, c'était pas le cas. C'était pas le cas du tout. Mais du coup, ben, on a voulu s'améliorer. Et donc, le premier truc, le premier truc à faire pour que ça se passe bien dans un dans un jeu d'équipe, c'est d'avoir une équipe. Alors, c'est vrai aussi pour Counter Strike, c'est vrai pour Overwatch ou pour League of Legends. Ben, la première étape, c'est de constituer une équipe qui soit stable. Donc dans Counter-Strike, pour avoir une équipe comme ça, il faut quelques, quelques joueurs, il faut un leader qui va s'occuper de, de la communication dans l'équipe, de connaître les maps, de connaître les stratégies, il faut un ouvreur qui est chargé de passer en premier et de faire les headshots, il faut un gars en support derrière qui est là quand l'ouvreur a raté son headshot pour essayer de rattraper le coup, et puis il faut des joueurs polyvalents. Et donc pour être capable de recruter une équipe comme ça, ben on doit être capable de spécifier les compétences dont on a besoin, on doit être capable d'analyser les, les compétences des gens qu'on rencontre pour savoir s'ils vont correspondre, à la fois d'un point de vue technique sur le jeu, mais aussi d'un point de vue humain, savoir s'ils vont être capables de s'intégrer à l'équipe. Ouais. Et bah, pour ça, il faut euh, différentes compétences, il faut avoir une bonne écoute des autres, et il faut aussi être capable de faire preuve de conviction pour réussir à faire venir euh, des, des gens dans un groupe déjà constitué. Ah, merci. On a... On ne s'arrêtera pas. On fera même ça de nuit, dans le noir, sans micro. On s'en fout. Donc, voilà, et donc Une fois, fois qu'on a fait ça, on, on a une équipe. Tu as une équipe, mais là, ce n'est pas fini. Bah, une fois qu'on a une équipe, il faut s'entraîner. Euh, bah, pour pour s'entraîner, euh, il faut beaucoup jouer. Oui, ça, c'est le premier truc. Évident. Mais il faut aussi énormément bosser euh, bah, les cartes il faut bosser les timings il faut savoir appliquer des stratégies euh, dans un temps imparti. Ça, c'est super important à Counter-Strike. Et donc pour ça, il faut développer une vision du jeu, il faut bien connaître le jeu, euh, il faut être capable de prendre des décisions rapidement, et il faut aussi de temps en temps faire preuve Un peu d'audace histoire de surprendre les adversaires et de pouvoir les... gagner une map alors qu'on n'était pas attendu dessus. Ok, donc euh, tu as une équipe, tu t'es entraîné, bon nous on n'a plus de lumière mais c'est pas grave. Non mais euh... les gens nous voient je crois. Bah, plutôt on est les seuls à avoir de la lumière, vous, vous êtes dans le noir. Euh, donc okay, on donc équipe. Équipe, entraînement, là c'est bon, c'est fait, c'est plié Là ça reste encore un peu compliqué, euh, parce qu'une fois qu'on a l'équipe, il faut la gérer. Euh, parce que, bah, il faut gérer l'ego des joueurs, il faut gérer le moral des troupes, faut que les gens soient ponctuels et présents aux entraînements. Euh, et toutes ces choses-là, bah, ça demande euh, des compétences de management en fait. Et pour être un bon manager, il faut faire preuve d'empathie, faut avoir un certain sens du collectif il faut savoir faire confiance aux autres. Et c'est vrai que te côtoyant depuis un moment, tu es capable de t'encadrer, t'entourer correctement, pardon, Merci. de constituer une équipe pour atteindre tes objectifs. Bref, euh, ouais. tout ça, ça passe par un sacré processus de recrutement. Il y en a un parmi nous qui en a fait les frais, là, <rire> <rire> qui pourra attester. Et du coup, bah, c'est sympa, ça, parce que là, pour le coup, Counter-Strike, ça paraît vachement moins abrutissant comme jeu d'un coup. Ouais, c'est plus facile d'expliquer Counter-Strike comme ça euh, à un public non averti qu'en lui disant on joue à tuer des gens. Et... Ok, un, un autre truc dont j'aimerais que tu me parles, c'est que euh, tu as une capacité à traiter des sujets bien complexes, bien velus, euh, qui ferait un sacré nœud au cerveau de pas mal de gens. En assez peu de temps, on te file ça, on te fout devant un tableau blanc, puis pouf, hop, quelques minutes, quelques heures, quelques jours plus tard, tu Quelque nous sors un résultat. Bah oui, oui j'essaye en tout cas. Euh, alors ça effectivement ça vient pas tellement de Counter-Strike, euh, on est plus sur le jeu de stratégie, et plus particulièrement Starcraft. Yes. Euh, oui j'ai commencé avec le premier Starcraft, euh... Pas c'était <rire> en 98 ça, c'était encore avant Counter-Strike. Euh, et donc bah, les, les jeux de stratégie, le concept est assez simple, euh, l'objectif est d'utiliser au mieux les ressources à sa disposition pour essayer de péter la gueule du mec en face qui a à peu près les mêmes ressources. Et donc le concept, c'est qu'il y a énormément d'informations à gérer. Alors on part avec une base qui est assez simple, là on peut voir ça c'est un début de partie à Starcraft, on a une base centrale et quelques, et quelques péons, et à partir de ça on doit construire une cité et développer son armée. Ça, ça demande de gérer plein de paramètres, mais aussi de comprendre ce que fait son adversaire, histoire de ne pas être surpris quand il débarque. Et donc on part d'une situation qui est assez simple et on va vers quelque chose de plus complexe à gérer euh, au fur et à mesure du temps pour arriver dans ce genre de situation où là, si on n'est pas capable de gérer euh, bah, ce qui se passe dans sa base, ce qui se passe dans la baston, éventuellement ce qui se passe sur un autre front de baston, et ben bah, c'est compliqué. Euh, et donc, quand on joue à ce genre de jeu, bah, on développe une bonne gestion du stress, on, on apprend aussi à bluffer et à lire un bluff, on a une bonne vision d'ensemble du problème en général et bon bah on développe pas mal son côté multitâche. Ouais. Gestion du stress, bluff, vision du jeu. Du coup c'est pas étonnant que des euh, joueurs pros de Starcraft comme Elki soient devenus des joueurs, des excellents joueurs de poker. Ouais, Elki a plutôt bien réussi sa transition vers le poker. Il euh, n'y a pas que lui à qui ça sert en fait et euh, bah, dans mon métier d'ingénieur au quotidien. Euh, bah, le fait d'être capable de gérer plein de paramètres comme ça, ça peut être utile par exemple quand on fait une maison prod à la main. Il y a des tonnes de trucs à régler, plein de choses à, à configurer, et en même temps, on a un temps vachement serré pour faire ça, et il y a un, un, un petit enjeu à la clé, qui est par exemple faire fonctionner une boîte. Ouais, pour le coup, tu t'en sors assez bien dans ce goût-là. Est-ce que tu peux nous parler, enfin, d'un de tes mots d'ordre, euh, la qualité, et de, de, de, de, qui te tient à cœur, et du coup, qui transpire dans tes projets et dans la manière dont tu fais les choses. Merci. Euh, bah alors La, la qualité, euh, ça vient éventuellement un petit peu de, de la gestion d'une partie de Starcraft, mais s'il y a bien un jeu qui, euh, qui sert et qui est, qui est au cœur de la qualité, c'est KSP. KSP, pour euh, Kerbal Space Program. Exactement. Donc, euh, on va... Il y, y a une excellente série de vidéos euh, du joueur du grenier qui s'appelle Carbal Space Programme sans tuto qui illustre vachement bien ce qui se passe quand on n'est pas tout à fait qualifié en termes de test et de qualité. Et Sauf quand on n'a plus d'essence. Ah ça n'a pas explosé Je pense que c'est parce qu'il n'y a plus d'essence en fait. Bon, ça penche un peu mais c'est la marge d'erreur. Non mais ça c'est Roger, il fait le con euh, parce qu'il aime bien faire le kéké avec sa mobilette. Ça, ça par contre, ça c'est pas normal, ça. Les quatre sont partis. Activé. Non mais ça avait l'air bien partir. Ah oh, mais qu'est-ce que c'est qui va pas là Putain. Voilà. Non l'autre, l'autre, l'autre. Oh. Je sais Parfois, pas. on se dit que ça va mieux en mais pourquoi en fait, mon, euh... pour mon truc il va pas droit quoi. tout va bien là on y Hop. arrive on découpe voilà et on active le deuxième Activate Engine. Ah bref voilà donc là on voit quelqu'un frédéric molas qui s'est lancé dans un truc et qui est en train de découvrir le fait qu'il faut faire des tests qu'il faut livrer souvent et que sinon on s'en sort pas et il est en train de découvrir que dans le monde de la qualité, il y a un mot-clé qui est vachement important, et du coup un soft skill qui est vachement important, c'est la rigueur. Ok. Merci Tom, merci d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça. Est-ce que tu veux bien parler de, de l'exemple avec Alors Oui, je vais parler de mon exemple et tu vas me donner ça tout de suite. là. Okay. Merci, parce que mon exemple, bah, c'est toi donc ça ça, ça, si ça c'était l'UTT Arena il y a assez longtemps. C'est l'UTT Arena de 2007, la, la Wii venait de sortir. Oui c'est ça, su... la, la Wii venait de sortir et du coup il y avait une Wii. J'étais super fier de pouvoir présenter la Wii à l'UTT Arena. Euh, bah, du coup, est-ce que tu peux nous parler de, de ton par parcours depuis euh, Depuis, depuis ça? la Wii euh, Bien sûr, bah, j'ai fait une très belle école comme toi qui s'appelle l'UTT. Euh, euh, comme par hasard, hein. et j'en suis sorti euh, vainqueur euh, en ingénieur réseau. Euh, il y en a qui perdent. En 2010, il y en a qui perdent, il y en a qui perdent plusieurs fois. Euh, ensuite, j'ai créé une, une belle entreprise en, en 2012 avec toi notamment. Et euh, depuis 2017, je suis vidéaste. Euh, parce qu'on préfère le terme vidéaste au terme youtubeur, euh, pour qu'est-ce que tu dis Et euh, bah en parallèle de ça et avant ça, je suis du coup, joueur depuis 1992. C'est marrant, ton parcours me rappelle vaguement un truc. Bizarre. Mmh. Et du coup, euh, bah, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de ton métier d'ingénieur et du rapport avec euh, les jeux vidéo Oui. En fait, le métier d'ingénieur, c'est euh, essentiellement de la résolution de problèmes il euh, y a un truc un peu chelou, mais moi j'adore euh, réfléchir pour trouver des solutions aux problèmes. Et euh, en fait, s'il y a bien un domaine euh, qui traite de la résolution de problèmes, c'est le jeu vidéo, et particulièrement euh, un jeu vidéo, ou plutôt une série de jeux vidéo, euh, qui s'appelle The Legend of Zelda, un petit, un petit jeu indé, s'il en est. Euh, Puisque en fait, du pro, de la première minute euh, du jeu euh, à la défaite du boss final, donc à la défaite de Ganon, ce n'est que de la résolution de problème. Euh, résolution de problème, est-ce que tu parles d'aller ramasser les poules dans, dans Cocorico Non, je ne parle pas des cocottes. Euh, les cocottes, c'est juste euh, pour t'apprendre qu'il y a des passages incontournables, des trucs que tu n'as pas envie de faire, mais qui, que tu vas devoir faire pour atteindre ton objectif. Mais ce n'est pas tellement ça dont je veux parler. Euh, en fait euh, dans Zelda tu démarres, avec, euh, tu démarres sur une carte que tu connais pas bien où tu vois pas grand chose il va falloir que tu explores le monde et il va falloir que tu comprennes un petit peu comment atteindre ton objectif tu sais qu'il va falloir défaire Ganon mais euh, si tu vas à poil t'es mal du coup il va falloir que tu euh, résolves des problèmes au fur et à mesure pour emmagasiner des connaissances emmagasiner des objets qui vont te permettre euh, bah de en fait qui vont constituer toutes les composantes de ton problème qui va faire que à la fin tu vas pouvoir défaire Ganon comme dans les donjons par exemple et ben voilà un bon exemple euh, c'est l'étape des donjons dans Zelda où c'est bah, mieux de commencer par chercher euh, la map la carte et la boussole ce qui va te permettre de comprendre le donjon et puis de savoir un petit peu ce que tu vas pouvoir y trouver et puis bah, derrière, tu vas aller chercher l'objet euh, principal du donjon, parce que euh, Zelda, il euh, y a une petite euh, redondance, c'est qu'en général, dans un donjon, il y a un objet principal. Et la clé qui va te permettre d'accéder au boss. Et puis bah, une fois que tu te retrouves devant le boss, bah, là, tu fais de la résolution de problème sous stress. Comment je vais faire pour vaincre le gros machin qui est devant moi avec les compétences que j'ai acquises, les objets que j'ai dans mon sac, avant que lui me pète la gueule et en général, ça ne marche pas du premier coup. Non, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et en fait, euh, je me suis rendu compte avec ça que, euh, puisque la résolution de problèmes, c'est l'essence le, de l'ingénierie, je me suis rendu compte que je me suis entraîné à la résolution de problèmes et du coup entraîné à devenir ingénieur depuis que je suis tout petit. Ouais, et du coup, ça fait quoi Ça fait une grosse dizaine d'années qu'on bosse ensemble ouais, Ça fait 12 ans. Et en fait, bosser avec Flo, c'est assez pratique parce que bon, bah, tu te retrouves avec un problème dans le cadre du travail, ça s'arrive ça assez souvent. Bah, la technique consiste à lui refiler, puis attendre. Et en général, au bout d'un moment, bah, le problème c'est d'émerder tout seul. Enfin, Flo s'en est occupé, quoi. Ouais, tout seul. Et, euh, et, et on est tranquille. Et alors il y a un autre truc euh, qui, est, qui est vachement bien quand on a un Flo sous la main. C'est quand on décide de lancer une entreprise à partir de rien. Ouais, alors à partir de rien, je te dis direct, don't start. Mmh. Don't Star t'incarne un personnage qui se retrouve tout seul dans un monde qu'il ne connaît pas. Quand je dis qu'il ne connaît pas, c'est qu'il ne sait pas où il est, euh, il ne sait pas où il doit aller, il ne sait pas comment est grand le monde ou s'il est tout petit. Et surtout, il n'a aucune idée des règles qui régissent ce monde. Et bah, le truc, c'est qu'il va falloir essayer des choses pour emmagasiner de l'expérience et pour avancer. Des fois, tu as des bonnes idées ça te fait aller super loin, tu vas pouvoir poser euh, ton pactage quelque part, te faire un petit feu et puis essayer de passer l'hiver. Et des fois, des fois tu apprends une nouvelle manière de mourir. Euh, et ouais. du coup, bah, souvent en fait, tu bah, apprends aussi comme ça. Et au fur et à mesure, petit à petit, bah, tu progresses par l'échec. Et en fait... Euh, ça fait un très beau parallèle avec l'entrepreneuriat pour moi, parce que quand je suis arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat, je suis parti de pas grand chose. Euh, mon objectif était relativement clair et vraisemblablement, je ne connaissais pas du tout les règles de ce monde. Alors, ouais. euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Oui, et comme dans Don't Start Together, c'est pas parce qu'on était plusieurs que c'était plus facile. Ça ne marche pas du tout, cette idée-là. <rire> non, ce n'est pas faux. Du coup, pour résumer, c'est un jeu qui te permet d'aborder quelques, quelques soft skills comme l'esprit d'entreprendre. Il y a un mélange d'audace, curiosité, motivation, un peu masochisme aussi sûrement, euh, qu'on retrouve bien en fait, dans l'entrepreneuriat après et euh, qui sont essentiels en fait, pour faire avancer ton entreprise et même en, fait, en tant qu'employé au sein d'une entreprise, ça va être des choses essentielles aussi. Ouais, et finalement, ce genre de compétences nous ont bien servi. Toujours. Euh, et Bonjour. du coup, est-ce que tu souhaites aborder un troisième jeu euh, bah En fait, je suis emmerdé pour parler précisément d'un troisième jeu, parce que j'aime bien essayer beaucoup de jeux, j'aime bien essayer beaucoup de styles de jeux. Et même au sein d'un jeu, euh, j'aime bien alterner les différents profils disponibles, les différentes manières de jouer. Du coup, je n'ai pas un jeu à te donner, mais euh, je peux t'en donner quelques-uns, si tu veux. Ben, bah, allons-y. Ok. Ok. Euh... Age of Empires, euh, gestion de crise. Tu te retrouves à essayer de construire quelque chose et tu as une grosse armée qui arrive devant toi, qui est pas prévue, tu sais pas d'où elle sort. Et bah, il va falloir que tu te démerdes quand même. Euh, Mario. Mario, il y a un principe simple, si tu veux avancer, faut persévérer. Point. Et mon petit chouchou, Oddworld euh, L'exode d'Abe qui t'apprend une superbe leçon de vie. C'est pas parce que tu t'amuses que t'es pas en train de faire quelque chose de sérieux. Et ça, on l'a souvent dit dans le cadre de notre boîte. <rire> ouais, et puis ça rentre pas dans les slides, du coup. Non, ça, ça, ça rentre pas, oui, effectivement, voilà. Ça rentrait pas dans la case. Alors du coup, bah, je me suis rendu compte que quand je présentais Flo dans le monde professionnel, eh ben, je le je présentais souvent comme un couteau suisse. D'ailleurs pas très grand, ça, ça vous l'avez vu euh, mais surtout hyper pratique. Et Merci. du coup, euh, bah, je ne sais, sais pas si je te remercie. <rire> Qu'est-ce que tu as, as tiré de ça euh, côté pro à côté, côté pro, en fait, euh, c'est un peu ce que tu dis c'est que je me suis souvent retouché, retrouvé dans des profils touche-à-tout, euh, à faire des choses qui n'étaient pas dans ma fiche de poste. Je faisais mon boulot, hein, mais je faisais aussi pas mal d'aide à droite à gauche. Et euh, ça fait que je me suis retrouvé dans des situations assez inconfortables. Euh, et je n'avais pas très bien l'impression de trouver ma place. Et, euh, en quoi les jeux vidéo ont été intéressants là-dedans, c'est qu'il y a quelques années, j'ai fait le parallèle avec les jeux vidéo et ma mani manière de consommer les jeux vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était comme ça que je faisais les choses. J'aimais bien essayer des trucs, j'aimais bien répondre aux besoins sur le moment et changer de euh, sujet souvent. Bah du coup, je me suis dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse, euh, couteau suisse. Et euh, bah, J'ai appris à me vendre pour ça. Et bah, Je suis ravi, ça a assez bien marché, et aujourd'hui, euh, ouais, tu as le droit de dire que mon poste, c'est officiellement couteau suisse. C'est un très bon couteau suisse. Euh, du coup, ce qu'on vous a raconté jusqu'ici, ça peut peut-être paraître euh, un petit peu prétentieux, mais le truc, c'est que c'est hyper important de savoir faire ça pour réussir à, à décrocher le, le job qu'on veut. C'est un exercice qui n'est pas facile et euh, on peut très bien comprendre que vous ne soyez pas à l'aise avec ça, que vous soyez trop humble pour le pratiquer. Et du coup, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est penser à demander des recommandations aux gens avec qui on a déjà travaillé et pas hésiter à filer les contacts des gens avec qui on a déjà bossé à nos futurs recruteurs. Ce qui ouais. permettra de leur faire dire à eux à quel point vous êtes indispensable pour le poste que vous cherchez à avoir nous on a une, une petite astuce qui, qui fonctionne bien et qui marche dans le monde professionnel de temps en temps, c'est qu'en fait on se sert d'un autre pour parler de ses qualités à soi. Alors on l'utilise des fois en conférence et ça marche assez bien et ça nous a bien servi aussi dans le monde professionnel puisque en plus d'être entrepreneur, vidéaste, encore une fois, dit vidéaste, c'est bien, c'est mieux que YouTuber. on travaille pour la superbe société Utip et on adore ça. Alors uTip euh, c'est euh, une plateforme de contenu qui permet de rémunérer, les créateurs, de, de rémunérer les créateurs de plein de façons différentes. On peut regarder de la pub pour eux, on peut leur faire des dons, on peut euh, leur acheter des produits dérivés. Mais par contre c'est pas du tout le sujet de la conférence, donc je vais arrêter d'en parler tout de suite. Et euh, si ça vous intéresse, venez nous voir après, venez nous voir demain, on sera encore là. Ouais, non, on n'en a pas encore fini avec vous. En fait, vous s'est rendu compte qu'on apprenait des choses pas que en jouant aux au jeux vidéo. On apprend des choses grâce aux jeux vidéo aussi en les achetant. Parce que quand on débarque dans un magasin de jeux vidéo, on a affaire à un vendeur qui veut notre argent. Et donc il va essayer de nous faire croire que les jeux qu'il a sont excellents. Donc en tant que joueur de jeux vidéo, on a dû apprendre à nous documenter pour savoir si les jeux étaient réellement bien, pour savoir si s'ils allaient fonctionner sur notre ordinateur, parce qu'on pouvait acheter un jeu à 70 balles et rentrer à la maison et se retrouver que ça ne marchait pas. Euh, il a fallu aussi apprendre... <rire> à. J'aime pas l'exemple d'après. L'exemple d'après concerne Florent. Euh, que parfois on peut vendre des jeux euh, qui sont des extensions. Et que si on n'a pas le jeu de base, ça ne fonctionne pas. Age of Empires 2, Conqueror, c'est vachement moins bien quand tu pas le jeu principal. Et donc il y a un truc euh, qu'on nous dit depuis longtemps il ne faut pas juger un, un, un livre à sa couverture. C'est encore plus vrai dans le jeu vidéo. Et euh, bah, l'idée, c'est que de faire ce genre de choses, ça permet de beaucoup développer son esprit critique. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, avec les fake news et toutes ces choses-là, avoir de l'esprit critique, c'est plutôt cool, et c'est à bosser. Allez, on vous embête avec une dernière thématique, euh, le réseau. Pas le réseau informatique, hein. votre réseau euh, d'amis, de joueurs. De... Le réseau que vous vous constituez bah, quand vous faites une LAN, par exemple, avec euh, 200-300 personnes. Le réseau que vous constituez quand vous participez à une association et que vous, vous mettez dans un projet d'ampleur comme je sais pas Arena par exemple, admettons. Euh, le réseau que vous créez euh, à l'école, tout ce réseau là, euh, faites le croître, euh, entretenez le parce que c'est la base de votre réseau professionnel. Et dans la vie, pour avancer, euh, tu mieux de pouvoir t'appuyer sur un réseau quand tu as envie de te faire embaucher dans telle société, ou quand tu cherches un client, un fournisseur, ou quand tu as un petit pépin, ou même quand tu as envie de partager tes joies, ben, c'est plus sympa avec un réseau. Alors, euh, nous, on avait juste euh, trois petits mots à dire là-dessus. Prenez-en soin. Alors, aujourd'hui, on a parlé de, de plein de soft skills. Euh, on, a fait, alors, on a fait un tableau qui est beaucoup plus grand que ça, mais qui passait pas du tout sur l'écran. Euh, donc l'idée c'est qu'on on a publié ce tableau euh, sous licence libre et qu'on va essayer de le faire vivre et de le compléter au fur et à mesure. Donc euh, dedans, je ne sais pas si on voit bien, il y a des exemples de jeux et les, et les soft skills qu'on peut acquérir en jouant à ces jeux. Euh, donc l'idée de ce truc là, c'est de se dire, bon bah, j'ai joué à tel jeu, du coup je dois avoir telle compétence, mais aussi de se dire, j'aimerais bien apprendre telle compétence, et du coup comment je pourrais faire pour les apprendre en m'amusant et en jouant à un jeu vidéo euh, donc, bah, Aujourd'hui, euh, on vit dans un monde qui est hyper compétitif, donc c'est super important de savoir identifier les compétences qu'on a et d'être capable de les mettre en avant pour se différencier des autres. L'idée, c'est que ce tableau-là soit un outil. Euh, et donc, si vous voulez le, le, le voir en entier, il y a le lien au-dessus. Vous tombez sur notre site et c'est le, euh, le dernier post qui est dessus. Et il y aura tout le, tout le tableau à votre dispo. QTG.fr. Merci, Flo. Et bah du coup, la dernière chose qu'on voudrait vous dire, c'est bah, continuer à jouer, continuer à apprendre. Euh, sachez mettre en avant vos compétences, allez voir notre tableau, et puis renvoyez dans, dans leur cordes euh, tous les gens qui, qui parlent mal du jeu vidéo et qui sont en train de le, de le, de le dévoyer. Exactement. Eh bien, on arrive au terme de cette euh, conférence. Merci beaucoup à tous. Euh, on vous souhaite une très belle édition 2018 de l'UTT Arena. C'était Tom et Flo pour Qu'est-ce que tu dis Salut, Salut.